Nous attendons encore l'arrivée d'autres participants. On ne peut pas commencer trop tard, mais en même temps, on voudrait évidemment que euh, la plupart euh, puissent être euh, sur place. On peut en attendant lancer un petit sondage pour en savoir un peu davantage sur vous. On va, si vous voulez bien, lancer notre petit sondage qui vous demande quel est votre domaine de travail principal. Est-ce que c'est la protection de l'enfant? Est-ce la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance? Est-ce l'éducation, la protection, un autre secteur humanitaire? Ou est-ce que vous êtes dans l'humanitaire d'une façon générale, euh, sans un domaine euh, d'expertise particulier? Ah ouais, il suffit de cliquer donc sur l'une des propositions, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur vous. Aujourd'hui, si vous êtes présent à cette session, j'imagine que vous connaissez le sujet. Nous allons entendre un certain nombre de personnes vont nous parler de leur réflexion sur la sécurité alimentaire et sur la protection et notamment de la protection de l'enfance. Et quand on préparait cette session, on s'est dit qu'il fallait transformer notre façon de travailler. Il faut casser les silos de l'action humanitaire et trouver des façons nouvelles, des voies nouvelles de collaboration, entreprendre de nouvelles voies de travail pour apporter une réponse meilleure aux populations et on parlera évidemment des besoins tout particuliers des enfants. Est-ce qu'on peut euh, déjà voir quel est le résultat de ce petit sondage? Donc la plupart euh, sont des acteurs de la protection de l'enfance. Certains sont dans des domaines généraux. Certains travaillent donc dans différents secteurs euh, dans l'action humanitaire. Euh, certains dans l'éducation, certains dans la sécurité alimentaire et bien d'autres secteurs. Merci en tout cas d'y avoir participé à ce sondage. Il y aura un peu plus tard une réunion, une salle parallèle. Euh, on vous demandera si vous savez vous renommer sur Zoom. Donc, si vous avez besoin de traduction, on va vous demander de choisir euh, donc, euh, de vous renommer et à la fin de votre non, de rajouter une astérix. Ainsi, si vous avez besoin d'interprétation, de traduction, mettez une astérix à la fin de votre nom pour qu'on puisse en fait réunir toutes les personnes qui ont besoin de traduction et qui restent euh, dans la salle où un service d'interprétation sera toujours disponible. Voilà, je crois que euh, c'est la fin de la partie, on va dire un peu technique, on peut entrer maintenant de plein pied dans notre réunion. Sur la diapo suivante, je vais vous donner un aperçu général, on va planter Là, le décor de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. ceux qui, connaît, tous nous, nous, tous qui, sont qui sont participent à la réunion de l'Alliance et qui, la qui participent à cette session que savent que nous rencontrons encore des, des, des défis énormes lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la centralité de la protection. Certes, il y a une plus grande sensibilisation, une reconnaissance de l'importance de la protection dans les réponses humanitaires, mais il nous faut encore trouver euh, le modus operandi. C'est pourquoi euh, J'aimerais que l'on parle de la centralité de l'enfant dans la plupart des opérations où nous euh, travaillons. Plus de la, euh, en réalité, ça concerne plus de la moitié de la population sont des enfants. Euh, nous devons nous poser ce défi et réfléchir à la centralité de la protection et notamment aux risques, mais aussi aux opportunités euh, dont peuvent bénéficier les enfants. On sait que les besoins des enfants sont multiples, on ne peut pas diviser la protection d'un côté, l'éducation de l'autre, euh, euh, l'hygiène ou la sécurité alimentaire de l'autre. Donc, il faut trouver une façon de collaborer de manière efficace pour améliorer sensiblement leur protection et leur bien-être et de nombreux exemples dans le domaine de la sécurité alimentaire existent. Et justement, on va en parler lors de cette session, même si on veut également avoir votre opinion en tant que participant. Vous avez certainement des expériences, vous avez rencontré des obstacles, vous les avez certainement peut-être surmontés ou trouvé des solutions. Je ne me suis pas présenté, je m'excuse, je suis Joanna White. J'anime cette euh, session et je suis là en tant que euh, co -lead du groupe de travail sur les standards minimaux de la protection de l'enfance. C'est un des groupes, des quatre groupes de travail de l'Alliance et donc de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Et dans ce groupe, nous avons toute une série de standards euh, sur lesquels nous travaillons secteur par secteur. D'ailleurs, vous voyez l'icône qui est utilisée pour cette initiative qui vise à souligner ce pilier pour pouvoir travailler aux côtés des acteurs dans WASH, dans la nutrition, dans l'éducation, car il nous faut pouvoir collaborer de manière efficace et de plus en plus à l'avenir. La diapo suivante, s'il vous plaît. Encore une fois, en préparant cette présentation et quand euh, on pense à. Euh, toutes ces histoires qui nous sont contées, euh, eh bien, on a décidé qu'on voulait avoir une session sur la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance parce qu'il y a beaucoup de défis et de solutions qui ont été euh, proposées pour mettre fin au, au travail en silo. Des initiatives ont été prises dans le groupe de travail sur les standards minimaux pour établir cette étape, cette défi que nous sommes fixés pour justement mettre à bas ces silos et pouvoir travailler de manière beaucoup plus coordonnée, étroite ensemble. Et donc, je vais euh, parcourir certaines de ces idées pour bien comprendre ce qui se passe entre les secteurs, euh, quelles que soient les langues, les cultures, pour qu'il y ait une compréhension générale des défis qui sont les nôtres et surtout comprendre ce qu'apportent les enfants, les aptitudes. Euh, qui sont les leurs, qui, font, qui peuvent s'aider eux-mêmes et en même temps interagir avec les acteurs humanitaires. Le deuxième point, c'est la coordination et la collaboration. Et on verra de très bons exemples de cela. Euh, le premier d'entre eux, c'est déjà ce forum, mais vous le verrez également dans les présentations tout à l'heure. Il y a la coordination, la collaboration dans les analyses conjointes et certains de nos intervenants vont parler nous pouvons aussi réfléchir à nos compétences et voir quelles sont les aptitudes, les compétences qui sont nécessaires pour renforcer la protection de l'enfance et pouvoir mieux travailler les uns avec les autres. Donc, quelles sont ces aptitudes nécessaires pour travailler l'un avec l'autre, pour pouvoir s'écouter également l'un l'autre. Il faut aussi savoir travailler avec les enfants. Tout le monde n'a pas forcément cette expérience. Tout le monde n'est pas fait forcément pour travailler avec les enfants. Donc, il faut penser aux compétences pour travailler ensemble de manière plus efficiente pour protéger les enfants et aussi les aider à se protéger eux-mêmes, je viens de, du CPMS. Donc, les standards, euh, c'est l'occasion pour nous de travailler de manière plus étroite euh, ensemble, nous avons révisé en 2019 ces standards minimum qui ont été envoyés euh, aux, aux responsables de tous les autres secteurs. On a eu un retour de la part de nos collègues de la sécurité alimentaire et nous avons eu euh, aussi l'occasion de travailler sur la révision et sur l'établissement de d'une nouvelle série de standards minimums établis ces deux dernières années. Donc, nous pensons que la collaboration vraiment est très euh, essentielle. Des outils, euh, on va en parler des outils qui sont utilisés dans d'autres secteurs, dans la, la protection. Donc, considérons considérant que c'est une vraie euh, opportunité, euh, puisque, euh, il y a des outils sectoriels, il faut y réfléchir et voir là aussi comment on peut mieux travailler ensemble. Ensuite, il y a l'apprentissage. Euh, il y a des recherches qui ont été faites dans la sécurité alimentaire. Il y a une session aussi hier, il y a eu une autre session sur les euh, éléments factuels d'apprentissage et euh, c'est très intéressant pour travailler euh, de manière intersectorielle. Et enfin, euh, il faut penser à une plateforme puisque nous voulons influer sur les dirigeants de nos secteurs dans l'action humanitaire d'une façon générale sur un plaidoyer conjoint. Quand on a une collaboration commune, une coordination commune, comment fait-on pour ensuite passer le message à nos euh, responsables à différents niveaux pour obtenir les fonds nécessaires pour soutenir ces activités et pour trouver le temps également pour agir et le plus rapidement possible? La diapositive suivante, s'il vous plaît. On a été euh, il y a un autre élément sur lequel euh, nous devrions travailler. En fait, une autre sondage, pardon, un autre sondage qu'on va lancer tout de suite pour en savoir davantage sur vous. Est-ce que vous avez déjà euh, lancé un projet qui intègre la protection de l'enfance dans un autre secteur Donc, c'est une réponse simple, c'est oui ou c'est non. Euh, nous avons, je crois, 20-25. Euh, Technicien, personnel humanitaire. Donc, on aimerait vraiment connaître votre réponse si vous voulez bien participer à ce petit sondage. Donc, cliquez simplement sur oui ou non. Donc, en gros, est-ce que vous avez eu beaucoup d'expérience? Euh, en faisant cela, alors, quel est le résultat? Oui, une grande majorité a, a lancé des projets qui intègrent les enfants, la protection de l'enfant dans d'autres secteurs. On détaillera certainement cela dans les sciences parallèles. Et on verra de quel secteur il s'agit. Ou alors, on pourra mentionner ce secteur dans le chat et passer à la, à la partie suivante. Donc, on va laisser de côté euh, la diapositive suivante, on passe à la suivante encore. Donc, on va avoir maintenant une présentation faite par Patricia Ramos, et qui est euh, la manager technique chez World Vision of Venezuela. Et puisque lors de cette réunion annuelle, nous explorons des voies de travail nouvelles, eh bien, Patricia va nous euh, parler euh, de, euh, du travail qui est fait avec des organisations euh, fondées sur la foi, euh, qui elles aussi euh, jouent un rôle essentiel dans la protection de euh, l'enfance. Je vais tout de suite laisser, lui céder la parole, elle va s'exprimer en espagnol. Et elle va nous dire euh, ce qu'on peut apprendre de ces euh, partenariats. Patricia. Bonjour à tous, merci Johanna, je suis Patricia Ramos, je viens d'Amérique latine, je vais vous montrer euh, tout de suite une vidéo pour savoir de quoi nous parlons. La vidéo donc s'il vous plaît. J'ai travaillé avec les enfants et ça a été une très très bonne expérience tout ça a créé beaucoup d'union au sein de la communauté. On se sent très, très bien. C'est une opportunité qui nous est tombée du ciel. Ça m'a permis d'échanger avec les enfants, notamment pendant la pandémie où tous les enfants n'allaient plus à l'école. Et donc, du coup, tous ces enfants étaient très motivés parce qu'ils étaient heureux de participer aux exercices on fait partie de leur communauté. Ça leur a donné en fait un sens d'appartenance à la communauté parce que, évidemment, ils se développent, il faut qu'ils s'épanouissent. Et la Bible dit, euh, ce que apprend un enfant sur sa voie, c'est quelque chose qui va lui servir à l'âge adulte. Et donc, ce qu'on apprend aujourd'hui sera utile demain. C'est un petit peu comme une semence qui est plantée et qui demain donnera donc un fruit, une plante. C'est ainsi que fonctionne la vie. Nous avons effectivement euh, planté des euh, semences et ces semences leur appartiennent et donc on rend à la nature également ce qu'elle nous a donné. Et c'est cela le message qu'il faut euh, comprendre. Euh, ce sera comme ça également chez eux, dans la vie réelle. Quand ma grand-mère, ma mère ne sont pas là, eh bien, moi, je, euh, je sème, je nettoie, je lave. Je ramène de l'eau, j'irrigue les plantes et elle le fait aussi. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as semé quoi? Eh bien, grâce à cette activité d'ensemencement, eh les enfants euh, euh, se sentaient donc évidemment euh, partie prenante de toute la euh, communauté. C'était très important de sentir qu'on les écoutait, qu'ils étaient des acteurs. Euh, maman, voilà, on va maintenant planter. Euh, voilà, il y, a, il y a une plante qui a déjà porté euh, ses fruits et tout cela, euh, c'est grâce à l'aide de Dieu également. C'est la raison pour laquelle euh, on doit s'en les uns les autres. Hein. Avec euh, de l'amour et de l'affection, tout est possible. Merci beaucoup. Je vais vous montrer comment une euh, nouvelle réorganisation basée sur, des, euh, sur la foi euh, aide également. Et je vais vous dire comment euh, on en est arrivé là. Et ce que nous faisons. World Vision, située au Venezuela, existe depuis 2019 et dès nos premières activités, euh, évidemment, euh, il y avait des problèmes alimentaires, de faim, quasiment, dans certaines familles. Et les familles font euh, beaucoup confiance aux organisations qui, sont, euh, qui tournent autour de la foi, fondées sur la foi. On a observé, lorsqu'on a été à leur contact, comment le travail des enfants et la scolarisation, surtout s'est euh, amélioré, euh, mais par contre, il y avait décrochage scolaires là où il n'y avait pas euh, beaucoup d'accès aux, aux aliments. Euh, par conséquent, euh, ces enfants vénézuéliens euh, n'allaient pas avoir d'avenir dans notre pays. Et donc, face à cette situation particulière, on s'est dit comment trouver une solution qui soit plus pérennes dans l'action humanitaire, évidemment, que nous apportons. C'est là que euh, ces plantations, d'avoir un petit terrain près de la maison où l'on puisse cultiver quelque chose, euh, des cultures de cycle court, pouvaient être là comme appui à leur régime alimentaire sans devoir parcourir de nombreux kilomètres. Avec cette idée, donc, en tête nous nous sommes dit qui pourrait être nos partenaires, qui pourrait nous euh, accompagner pour organiser euh, ce type d'activité. Eh bien, nous avons euh, trouvé Crester, qui est une organisation euh, basée sur euh, la foi, que nous connaissions déjà, parce qu'on avait déjà des actions alimentaires avec euh, cette organisation et nous avons travaillé sur la protection de l'enfance avec eux à travers le programme enfants avec euh, affection, Criança con Ternura. C'était un projet de World Vision pour faire passer justement ce message. Et le résultat de ce programme, c'est que chacun des membres euh, ont euh, contribué à une politique de protection de l'enfance et qui euh, est véritablement euh, présente euh, partout. Un autre élément, qui nous a amenés vers cette société, Fundacreser, une organisation encore une fois qui tourne autour de la foi, c'est là où elle est située, sa localisation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer précisément sur ce globe où se trouve cette organisation Fundacreser. Au Venezuela, tout près de Caracas, qui est la capitale. Voilà, Funda Crescer est dans cette municipalité, Los Alias, et à Guaycaipuro. Donc, vous voyez à quel point c'est tout près de Caracas, mais en même temps, vous voyez que c'est une zone montagneuse. Donc, il y a un avantage de Funda Crescer de par sa situation qui fait que. Parmi tous ces membres, il y a des gens de la zone urbaine, de la zone rurale et périurbaine. Par conséquent, beaucoup de leurs membres ont suffisamment d'espace pour pouvoir avoir ces euh, terrains de euh, plantation communautaire, domestique Ainsi, nous avons créé un projet pour répondre à plus de 300 familles et donc organiser 370 sites de plantation domestique pour que euh, chaque euh, famille qui ont beaucoup d'enfants euh, et beaucoup de bouches à nourrir, et eh bien, et donc une aide pendant les trois premiers mois avec euh, véritablement une aide alimentaire pendant les trois premiers mois, vu qu'ils y travaillaient. Donc c'était pour compenser justement euh, les, les, les compenser pour le travail effectué dans ces terrains. À partir de là, on s'est rendu compte que les parents, les adultes voulaient impliquer les enfants et les adolescents dans toutes les activités relatives au projet. Mais pas seulement. Il faut dire que les enfants euh, exprimaient un grand enthousiasme euh, dans ce projet. Vous voyez, par exemple, c'est... Photo, voici comment la maman donne en fait le rôle principal à l'enfant dans cette activité au sein de l'organisation Funda Cresce. Là, vous avez en fait euh, certains des aliments euh, sur la photo. Donc, beaucoup d'enfants ont voulu volontairement participer aux activités. On s'est dit qu'il fallait saisir toutes ces opportunités. Pour mettre l'accent sur la protection de l'enfant, il ne fallait pas considérer que c'était uniquement une voie euh, de travail euh, pour, dans la protection, mais pour les protéger véritablement. On a alors envisagé des changements euh, dans ce projet en particulier. D'abord, sur le plan conceptuel, on a voulu euh, utiliser ce projet qui, au départ, était axé sur euh, le régime alimentaire, le complément du régime alimentaire à un véhicule de protection. Donc, sur le plan pratique, on a formé les personnels de Funda Crecer euh, dans les relations avec les enfants, euh, en mettant l'accent sur euh, euh, certaines alertes précoces à travers ce travail, donc euh, avec les enfants et les écoliers. Autre aspect intéressant du projet, c'est de systématiser euh, cette expérience euh, faite avec les enfants, garçons, filles, adolescents, Et on l'a fait euh, sur toute la durée du projet. On a voulu savoir comment les enfants, les adolescents euh, entendaient ce projet euh, qu'ils qu menaient eux-mêmes et dans lequel ils participaient. Ainsi, le projet qui était parti avec une centralité particulière, celle des, euh, euh, des petites récoltes domestiques. Euh, finalement, s'est vu amplifié, incorporant la perception euh, des enfants et sur les enfants. Les activités euh, se sont poursuivies et on s'est rendu compte que 99% des participants euh, ont adopté des stratégies pour euh, à travailler avec les enfants, euh, filles et garçons, et ce de manière volontaire. Nous, ce qu'on m'a fait, c'est juste les accompagner. On les a accompagnés pour mener à bien les activités qu'ils avaient déjà, les orienter, les encadrer et les alerter face à des situations particulières. Il ne fallait évidemment pas que ces enfants euh, lâchent l'école. Pendant le cycle du euh, projet, Enfin, le projet a poursuivi son cycle habituel, celui que nous avions imaginé. Mais ces changements, cette incorporation des enfants n'a pas modifié les projets initiaux, ni les coûts, ni les activités. Il y a eu juste quelques ajustements forcément. Euh, qui ont été pris en compte par cette organisation. Mais la systématisation, si vous voulez, euh, s'est fait en accord avec euh, les missions de suivi. Et quant au, à l'apprentissage, à l'observation des enfants, tout cela, euh, si vous voulez, euh, s'est intégré très facilement dans euh, euh, les projets d'ensemble. Autre chose intéressante. Euh, il y a tous ces défis euh, auxquels étaient confrontées les familles tout, tout le long du projet de différents niveaux. D'abord, parce que nous étions dans euh, un contexte de COVID, de peu d'activités, et dans chacune des euh, familles, euh, les problèmes rencontrés, euh, c'était euh, d'abord de se nourrir. C'est vrai que dans la plupart des cas, les solutions créatives sont venues des enfants et des adolescents eux-mêmes. On s'est rendu compte que des décisions étaient prises au sein de la famille, mais qui en réalité euh, étaient des propositions qui venaient de la famille elle-même. Et malgré toutes les difficultés, 99% des euh, familles, en fait, ont été jusqu'au bout du projet. Et aujourd'hui, euh, ces petites récoltes, donc, domestiques, euh, existent toujours, se poursuivent. Nous nous sommes retirés parce que le projet a pris fin, mais on s'est rendu compte de l'amélioration du tissu familial, une amélioration de l'apprentissage, stage pour nous dans notre organisation, mais également dans l'autre organisation grâce à tous ces outils, puisque cela nous a permis en fait de euh, rassembler différentes réflexions, différents euh, éléments. Le but, c'est d'améliorer la vie, évidemment, de tout le monde et par un régime alimentaire meilleur pour les enfants. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais tout est documenté. Et on aurait voulu vous montrer à quel point tout ceci est documenté grâce aux enfants eux-mêmes, aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Et grâce à cela, on a montré qu'un projet qui commence par de l'assistance alimentaire a pu en fait prendre son envol, s'est développé euh, et a permis euh, de semer la confiance et de cultiver l'espérance. Merci et merci de votre attention. Excellent. Thank you so much, Patricia, for Excellent, merci Patricia pour votre travail. Merci d'avoir souligné tous les efforts de votre équipe. Je sais qu'ils sont nombreux à travailler sur ce projet et euh, euh, vous avez bien expliqué tout ça. Euh, il y a effectivement des liens entre sécurité alimentaire, euh, travail euh, des enfants, comment le prévenir vous avez parlé de la participation des enfants, ça m'a paru très intéressant. Cet aspect, euh, et je repense à une présentation d'hier qui faisait le lien entre sécurité alimentaire et santé mentale des enfants et bien-être. Et euh, vous avez parlé d'espoir, de, euh, euh, de confiance, et ça, c'est des euh, aspects essentiels. Et donc, on aura certainement des questions dans quelques instants. Je vais maintenant passer la parole à d'autres intervenants. Je vais passer la parole à Boris, qui est directeur des informations et des analyses au Global Protection Cluster. Je peux vous dire que je suis celui qui est au Salvador et euh, la semaine dernière, j'étais au Guatemala. Et je peux vous dire qu'on a déformé mon nom plusieurs fois, mais ce n'est pas un problème. Boris, ça va, c'est très bien. Et également Leila, Leila Tazi, euh, qui est le point focal dans le cadre du programme alimentaire mondial. Cela fait un petit moment que vous travaillez ensemble et que vous avez décidé de vous focaliser sur les besoins d'améliorer nos analyses conjointes. Je vais maintenant vous donner la parole pour que vous nous expliquiez comment vous faites cela et ce que votre initiative peut nous apprendre en matière de protection des enfants. Merci beaucoup, Johanna. Et merci pour votre introduction. Je trouve que ça résume bien notre travail, c'est-à-dire une compréhension commune des différents secteurs pour nous assurer que nous puissions avoir la meilleure approche. Et merci d'avoir souligné également comment nous complétons nos activités d'un secteur à l'autre. Je vais commencer par présenter les problématiques qui nous ont amenés à la réalisation de l'initiative. Et puis, Boris présentera des exemples plus concrets de ce que nous avons réalisé. Une des réalisations principales, c'est que malgré les besoins de protection, nous avons la réalité selon laquelle les organisations qui travaillent sur le terrain euh, sont, ne sont pas très ouvertes d'esprit et ça, ça leur empêche de bien saisir la complexité, la complexité des risques euh, qu'elles essayent d'atténuer. C'est particulièrement vrai dans le secteur de la protection des enfants. Le fait que les populations d'enfants Soit affectés par de nombreux risques. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité alimentaire, mais de nombreux risques qui sont corrélés. Il faut donc intégrer cette approche complète dans l'analyse. Donc, il y a de nombreux outils d'évaluation conjoints qui ont été utilisés. Comment réalisons t l'analyse ensemble? Pour pouvoir Comprendre les risques auxquels la population est affectée parce que, en raison de l'étroitesse d'esprit de certains mandats, la réponse humanitaire n'est pas forcément adaptée. Je vais passer à la page suivante. Ce qui se passe en général, Et heureusement, euh, ce n'est pas le cas pour l'exemple que Patricia a présenté. C'est un bel exemple de combinaison de travail de différents secteurs. En général, les programmes de protection ne prennent pas bien en compte la problématique de la faim. En général, ils se focalisent sur le risque sans prendre les gens, les problématiques dans leur globalité. Donc, cette négligence de certains risques euh, conduit à une inadaptation des programmes. Encore une fois, les approches sont souvent trop étroites. Et très souvent, il y a des tensions et des compromis, des négociations, que les populations réalisent pour pouvoir bénéficier de la sécurité alimentaire. Et la façon dont la sécurité alimentaire est évaluée ne prend pas cela en compte. C'est-à-dire que les euh, analyses et les évaluations en matière de sécurité alimentaire ne tiennent pas compte justement de ces négociations de la population, de ces marchés, si vous voulez. Je vais maintenant passer la parole à Boris qui va vous donner des exemples bien plus concrets. Merci beaucoup, Leila. Et merci beaucoup à tous pour vos présentations particulièrement intéressantes. Donc, la page suivante va traiter des études de cas. On va commencer à parler des aspects que nous avons étudiés dans notre travail donc en matière de protection et de responsabilité. Comme vous le savez, nous travaillons dans le domaine des analyses et nous avons donc étudié la responsabilité des différentes organisations en matière de protection et de sécurité alimentaire. Et nous avons remarqué qu'il fallait vraiment qu'on travaille ensemble pour réaliser une analyse conjointe. Moi-même, je travaillais dans le domaine de la responsabilité Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Johanna, mais euh, la présentation de ces nouvelles normes que vous avez présentées tout à l'heure, Johanna, ça a pris un an et demi. Donc, nous vous invitons à euh, utiliser ces références et à con continuer à les consolider. Je pense que ce travail est vraiment... Euh, est vraiment placé sous le signe de la collaboration. Nous avons besoin d'échanger pour pouvoir résoudre les problématiques qui sont posées dans nos études de cas, études de cas qu'on a réalisées en 2021-2022. Et c'est pour cela que euh, le Global Protection Cluster a un groupe d'analyse nous avons décidé de réaliser un travail sur la sécurité alimentaire. Nous avons également euh, réfléchi à ce que nous euh, considérions euh, faire partie de la protection des enfants et donc, encore une fois, de la euh, responsabilité. Donc, nous avons essayé de, de passer à une approche plus complète et à une analyse plus appropriée. Nous avons conduit plusieurs initiatives par le passé, et maintenant, ce dont on parle, ce n'est pas de seulement recueillir des données en matière de protection et sécurité alimentaire. Nous, nous sommes focalisés sur le fait de, ok, si nous avons un système en place, il faut continuer à travailler avec ce système, et euh, il faut qu'on combine les différentes euh, structures qui existent. Nous avons réalisé euh, une actualisation. De, des informations qui sont liées à ces systèmes, euh, notamment c'est ce que je faisais la semaine dernière, par exemple au Guatemala. Et si nous avons une analyse conjointe, comme celle que Patricia a montrée, avec euh, la même logique, ça peut se réaliser. C'est pour cela que nous souhaitons avoir une collaboration avec différents partenaires, des différentes ONG et d'autres acteurs nationaux ou internationaux au niveau national et dans le cadre des mécanismes de protection. À l'heure actuelle, je considère que ce travail a... Euh, Permet d'établir en décembre 2021 le euh, dans le cadre du global protection cluster ce travail qui est continu et qui est euh, en cours. Je ne vais pas commencer à vous donner tous euh, les pourcentages mais seulement quelques conseils pour que vous compreniez ce qui se passe quand on travaille ensemble. En Mi-février 2022, il y a eu une attaque importante et euh, nous avons décidé d'analyser la situation dans le cadre de la province Ituri en République démocratique du Congo. Donc nous avons réfléchi à la façon d'organiser euh, ce travail et nous avons pu euh, collaborer avec les personnes adaptées du PAM et également du Global Protection Cluster pour euh, traiter des données en matière d'insécurité de, de, euh, alimentaire. Et euh, il s'agit d'un système qui est lié sur le IPC. Dans le cadre de cette actualisation, nous avons analysé les données, qui, donc les données liées à la sécurité alimentaire, liées à la violence notamment. Et ensuite, euh, il y a eu des recommandations qui ont été émises. Je pourrais vous envoyer le lien pour que vous puissiez avoir plus de détails. Un des résultats importants, c'est que les membres de nos équipes nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas cela parce que euh, la sécurité alimentaire, c'est un point, et puis euh, la protection est un autre aspect. Et nous, il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Il faut justement combiner les deux secteurs. Donc euh, là, on a expliqué pourquoi on avait euh, intégré les aspects de sécurité alimentaire dans les analyses en matière de protection de l'enfance. Ce sont les premières étapes grâce à cette analyse conjointe. Donc, nous espérons pouvoir mettre en place une approche intégrée dans les mois qui viennent. Et j'ai hâte de voir cette nouvelle approche mise en place. Ici, nous avons un autre exemple. Et il se trouve que le pourcentage le plus élevé de personnes qui euh, sont en situation d'insécurité euh, alimentaire sont des personnes qui sont déplacées. À partir du moment où on commence à travailler avec nos collègues d'autres groupes, l'analyse est beaucoup plus rapide. Au Nigeria, par exemple... Nous avons euh, donc combiné les données en matière de euh, personnes déplacées et de personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Nous avons effectué la même analyse au Soudan, où il y a de, beaucoup de violences. Et euh, là, on voit également que de nombreuses personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Et encore une fois, la sécurité est liée à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est un outil incroyable dans les analyses. C'est une référence clé pour prendre des décisions et mettre en place de nouvelles stratégies. Ça nous permet également d'avoir une meilleure compréhension des de différentes données. Et l'utilisation de ces données, c'est quelque chose de particulièrement important et que nous avons trouvé très utile. Si nous passons à la page suivante, c'est euh, le cas de euh, l'Éthiopie du Nord où il y a également eu beaucoup de personnes déplacées et cela est lié à l'augmentation de l'insécurité alimentaire. Nous avons étudié les différentes données que nous avions et c'est l'analyse que nous avons également réalisée la semaine dernière au Guatemala. Au Guatemala, la réponse humanitaire est basée sur deux priorités, combattre les effets des catastrophes naturelles. Il y a eu de nombreuses catastrophes naturelles depuis 1996, donc 16 gros catastrophes naturelles depuis 1996, que ce soit des ouragans, euh, des éruptions volcaniques. Et euh, il y a également l'atténuation des crises dans un couloir qu'on appelle le couloir du Guatemala. Et en fait, nous avons travaillé avec les différents acteurs de la protection qui euh, focalisait la réponse par secteur et qui considérait que euh, c'était la priorité pour le pays. Quand on étudie les euh, analyses qui ont été réalisées en matière de sécurité alimentaire, depuis 2017, on voit que ce couloir dont je parlais est essentiel dans les études. Le, le 13 et 14 juin, euh, nous avons euh, établi le fait que euh, ce couloir gray était vraiment la priorité et nous avons donc intégré cela dans nos euh, études de euh, gravité. Nous ne parlons pas seulement de 15 de la population, mais de 60 de la population qui est euh, affectée par cela. Et mes collègues sont en train de finaliser euh, la production des rapports qui se focalisent donc sur la protection et euh, la sécurité alimentaire. Je vais m'arrêter maintenant et je serai ravie de continuer la discussion avec vous. Merci beaucoup, Boris. Leila, est-ce que vous voulez conclure Non, merci. Je pense que nous avons expliqué tout ce que nous voulions et euh, nous pouvons entrer dans davantage de détails quand on va être divisé par groupe. Nous allons également vous donner nos coordonnées. Merci beaucoup. Comme Leila euh, l'a mentionné, nous allons nous diviser en groupes dans quelques semaines et vous pourrez euh, donc euh, répondre à des questions supplémentaires. Avant cela, néanmoins... Nous avons le quatrième présentateur. Et je pense que c'est le moment de vous étirer un peu parce que vous êtes assis depuis un moment. Parce que ça fait euh, trois jours, c'est le troisième jour que nous sommes assis toute la journée, donc n'hésitez pas à vous étirer. <coughs> Très bien. Nous allons passer à notre, dernière, notre dernier intervenant. Il s'agit de Marcello Viola, qui est euh, conseiller en matière de protection à Street Child. Marcello, nous avons réfléchi à, des différents, à différents moyens de pouvoir euh, justement, euh, briser les barrières qui existent entre les différents secteurs en matière de euh, sécurité alimentaire et de protection des enfants. Je sais que c'est plus facile de le dire que de le faire, mais euh, vous souhaitiez nous présenter des leçons qu'on pouvait tirer. Vous allez euh, parler des opportunités, des obstacles que vous avez rencontrés, des solutions que vous avez trouvées. Et euh, vous voulez euh, également nous parler des interactions que vous avez avec les bailleurs de fonds et comment vous, vous décidez de financer ou non certains projets. Merci beaucoup, Johanna. Je suis ravie d'être ici. Comme vous l'avez dit, pour ce type de travail, nous avons besoin de financement pour donc un travail intégrant et intégré. Mais bien entendu, c'est plus facile de le dire que de le faire. C'est intéressant de voir combien de personnes font partie d'organismes de bailleurs de fonds. Il y a un accord général en principe, mais ce n'est pas forcément traduit en pratique. Et ça, c'est un problème parce que les bailleurs de fonds ont leurs propres objectifs, leurs propres priorités, et en tant qu'agence de protection des enfants, je pense qu'on doit continuer à faire un plaidoyer pour avoir davantage de financement pour améliorer la protection des enfants. La majorité des réponses humanitaires euh, ont lieu dans des contextes de crise. Pour moi, ce qui est nécessaire, c'est de s'assurer que nous avons des financements pour l'expertise ou pour recruter du personnel expérimenté en matière de protection des enfants, cela pour pouvoir proposer des services qui correspondent aux normes internationales et pour pouvoir également évaluer la qualité de la mise en œuvre. Il faut également financer des activités de protection qui sont pour les enfants et conçu avec les enfants. Nous avons euh, vu que parfois les parents étaient également impliqués. Il y a aussi des approches où l'on donne de l'argent pour euh, aux enfants pour pouvoir changer durablement les comportements. Et euh, nous souhaitons également nous focaliser sur la prévention. Il y a suffisamment de preuves des bénéfices de l'augmentation de la protection. Nous en avons déjà entendu beaucoup et nous savons que cela peut influencer les décisions des bailleurs de fonds. Je pense qu'il est également important de fournir des financements supplémentaires pour pouvoir réaliser des cadres de travail et euh, avoir donc des packages qui puissent euh, mieux répondre euh, aux problématiques et euh, permettre d'avoir de meilleurs résultats, comme nous venons de l'entendre. Street Child a un modèle qui est, euh, est basé sur des interventions entre différents secteurs. Nous considérons qu'une action est plus efficace si on travaille ensemble. Nous avons beaucoup euh, de personnes qui travaillent et qui viennent du milieu de la protection des enfants. Nous travaillons avec des euh, assistants sociaux. Nous travaillons avec les écoles, avec les gouvernements pour euh, nous assurer que les enfants soient dans des situations euh, de sécurité quand ils sont en situation d'apprentissage. Nous reconnaissons qu'il devrait y avoir une gamme d'autres besoins des enfants, pas seulement les besoins d'éducation. Il y a aussi tout ce qui concerne la santé, l'hygiène notamment. Et ça, ça doit être intégré dans nos approches aussi souvent que possible en termes de capacité de financement, de travail avec nos partenaires. Nous sommes également dans la meilleure position de réaliser cela. Trop souvent... Il est difficile de trouver des financements qui permettent de réaliser ce type de travail. Donc, il faut souvent euh, travailler auprès de différents bailleurs de fonds pour avoir les fonds suffisants. Et la collecte de fonds, euh, c'est devenu une discipline d'acrobate un peu parce qu'il faut essayer de maintenir tous les éléments ensemble. Et euh, il y a également donc, le calendrier, la, la, la période autorisée par euh, certains financements. Et donc, il nous faut le, le package total, si vous voulez, pour pouvoir euh, mettre en adéquation les financements avec les actions. Nous pouvons nous référer à d'autres agences, d'autres secteurs pour des services spécifiques, mais c'est euh, quelque chose qui n'est pas toujours efficace, selon notre expérience. Les expériences personnelles, c'est que même au sein de la protection de l'enfance, il faut euh, avoir des composantes de des composantes importantes en matière de conditions de vie, et parfois on me dit non, ce n'est pas possible de prendre cet élément en compte euh, si vous souhaitez avoir des financements la sécurité alimentaire et la subsistance sont des éléments qui peuvent être combinés. Il y a une certaine linéarité des coûts en matière de euh, subsistance qui sont liés à, euh, aux coûts également de sécurité alimentaire et parfois, euh, cela... Euh, entraîne des stratégies négatives. Parfois, les parents euh, sont et les enfants sont euh, affectés au niveau de leur santé mentale en raison du manque de nourriture. Et donc, euh, ça met en place des, des mécanismes pour faire face à ces manques qui sont négatifs. Il faut donc avoir une approche interconnectée et complexe. Il y a une interconnexion euh, des différents facteurs de risque et euh, cela euh, mène à des conséquences très différentes. En 2019 et 2020, donc avant, avant l'arrivée du COVID, il y a quelques années, nous, euh, nous avons pu atterrer l'intérêt euh, de euh, certains bailleurs de fonds et euh, nous avons euh, donc réussi à, à aligner la vision des bailleurs de fonds avec nos actions. Nous nous sommes impliqués dans des activités de protection des enfants qui ont été complètement intégrées. Nous avons dû beaucoup négocier pour cela. Dans le cadre de ces programmes, nous avions un package de services en matière de sécurité alimentaire et de subsistance. Par exemple, c'était de l'argent donné en liquide pour les entreprises, également des bons pour la nourriture, des groupes d'économie et il s'agit d'une association, VSLA, par exemple, et également la fourniture, comme je l'ai dit, de bons pour la nourriture. Nous avons également mis en place des sessions de formation au niveau des pour le changement social et de comportement en matière de nutrition des enfants. Le premier défi auquel nous sommes confrontés, c'était comment sélectionner les bénéficiaires. Nous avons ajouté des critères supplémentaires donc, nous nous sommes focalisés davantage sur les enfants. Donc, nous avons euh, étudié le nombre d'enfants de, euh, par foyer, euh, ceux qui allaient à l'école, ceux qui étaient séparés, accompagnés, et euh, combien de repas chaque enfant mangeait par jour. Le deuxième aspect, c'était de réfléchir sur euh, la gestion des cas et euh, également mettre en place un soutien psychosocial pour les enfants. Les groupes d'économie, VSLA par exemple, ont mis en place des activités avec les travailleurs sociaux. Donc, Nous avons combiné euh, la sensibilisation de la communauté pour euh, pouvoir promouvoir euh, la parentalité positive. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas eu assez de financement pour le soutien psychosocial. Ici, vous voyez les résultats. Vous voyez ces facteurs clés qui ont contribué à renforcer euh, la protection des enfants. À la fin du projet, nous avons vu une augmentation de 98 euh, chez euh, les familles qui ont euh, montré qu'elles avaient augmenté leur capacité d'économie de 98 Et au niveau de la consommation de euh, nourriture, on voit qu'il y a également eu une augmentation de nombreuses familles qui ont pu fournir euh, trois repas par jour à leurs enfants. En matière de dépenses... Cela a permis une diversification. Donc, ça a permis aux familles de pouvoir dépenser davantage d'argent dans les médicaments et euh, l'éducation. Nous pensons que cela aura un impact à long terme sur la vie des enfants. Et 79 des enfants interrogés ont dit qu'ils avaient amélioré leur relation avec leurs parents et 62% ont rapporté qu'ils avaient une meilleure santé et euh, également une meilleure euh, estime d'eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui a été mesuré grâce à un outil d'évaluation. Nous avons sélectionné quelques domaines qui euh, étaient euh, affectés par euh, ces programmes. Ces euh, initiatives ont donc été réalisées grâce à euh, des approches multisectorielles, mais si nous avions eu une approche avec davantage encore d'acteurs, peut-être que nous aurions été plus efficaces, peut-être que nous aurions pu mettre en place des outils pour... Euh, rechercher davantage de résultats en matière de protection des enfants pour lutter contre euh, le travail des enfants et les mariages précoces. Nous avons euh, comme objectif d'atteindre les objectifs de, de développement durable et notamment de mettre fin à, à la euh, fin justement, dans le monde. Nous euh, souhaitons donc, euh, travailler sur ces ODD 3 et 16.2 euh, qui sont dans le cadre de, notre, de nos centres d'intérêt. Euh, nous avons également étudié la façon dont les enfants pouvaient euh, récupérer les bons d'achat, les bons alimentaires. et euh, nous avons euh, effectué une étude de la gestion de ces cas. En fait, ce qu'on a vu, finalement, c'est que ces deux aspects étaient liés. Maintenant, puisqu'on voit que ces activités sont vraiment intégrées, nous avons besoin de bailleurs de fonds qui euh, s'engagent à, euh, à nous financer. Uh, et cela ça nous permettra d'avoir des familles plus heureuses dans lesquelles les enfants peuvent mieux grandir. Je pense qu'il va y avoir également des bénéfices au niveau euh, de la valeur qu'on peut obtenir euh, grâce à ces investissements. Par exemple, si on arrive à avoir de bons résultats avec très peu de ressources, eh bien, euh, on pourra avoir davantage de euh, bailleurs de fonds qui seront intéressés et on fera un peu moins les acrobates pour obtenir des financements. Je vous remercie. Merci, Marcelo, pour la théorie du changement, toutes ces recherches qui en ont découlé. Ça me surprend. Ça m'étonne. Tout ce qu'il faut faire, toute cette flexibilité qui est nécessaire pour faire face au changement lorsqu'il y a financement, lorsqu'il n'y a pas de financement, mais aussi quand il s'agit de saisir les opportunités d'intégrer euh, cette idée de changement. Et c'est très intéressant ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Nous allons maintenant séparer en séance parallèle. Euh, ça sera de manière aléatoire, à moins que vous ne souhaitiez rester dans cette, euh, dans cette salle qui est la seule, la seule à disposer d'interprétation. Dans ce cas-là, vous resterez avec moi-même et Patricia. Sinon, donc, vous passerez dans des séances parallèles. Vous l'aurez, je crois, à accepter avec Marcello, Leila, Boris ou ma collègue Sandra. Et on va poser deux questions qui devraient normalement apparaître sur la diapo suivante. Et il y aura un Jamboard qui va apparaître, qui vous permettra de lancer vos idées. Tout d'abord, quelles opportunités d'action ou réflexion vous voudriez partager suite aux sessions auxquelles vous avez participé Qu'est-ce que l'on pourrait faire donc, de mieux en matière de sécurité alimentaire? On va donc générer des questions pour avoir des réponses des intervenants. Donc, quelles sont les deux questions que vous avez principalement aux, à un ou deux intervenants et quelles sont les ressources dont vous manquez pour faire ce travail collaboratif plus efficacement? Donc, vous avez le Jamboard pour apporter vos réponses. Vous aurez dix minutes. Et ensuite, on uh, se retrouve uh, tous ensemble. Right. We'll a donc, avons, je crois un groupe de cinq ou six praticiens qui restent dans cette salle. Et on va laisser un peu de temps à nos collègues de partir, se connecter euh, dans les autres euh, salles. Et donc, pour ceux qui restent ici avec nous, euh, vous trouverez le lien vers le Jamboard voilà, qui est partagé sur l'écran, mais il apparaîtra également sur le chat. Allez donc sur le chat pour aller directement sur le Jamboard et poser directement vos questions. Les opportunités que vous euh, considérez opportunes pour euh, nous aller de l'avant. et et quelles sont les ressources qui manquent pour que les acteurs ici, ceux qui sont dans les groupes de travail euh, sur les standards minimum puissent dire, oh, voilà, telle ou telle ressource existe. Donc, co-créons les choses euh, et donc travaillons avec euh, tous les secteurs d'une façon plus élargie. Donc, je, je crois savoir qui est dans la salle, il y a des gens que je ne connais pas, il y a Claudia, Matthew, Mac, je ne sais pas si c'est Mac ou un Mac, d'un ordinateur. I see je vois Stephanie, Patricia. Patricia les autres, c'est le personnel technique. Sinon, donc, n'hésitez pas à intervenir à partir de maintenant. Alors, des conversations pratiques avec les bailleurs de fonds, ça, c'est une opportunité ou une réflexion? Si celui qui a posté ce message pouvait prendre la parole. Je crois que c'est une opportunité, mais la question serait comment faire cela de manière pratique, utile, pour aller de l'avant. Comment faire en sorte que cette discussion soit véritablement efficace et utile, et moins abstraite, si vous voulez. Of practical uh, with okay. à... comment avoir des conversations pratiques avec les bailleurs de fonds, c'est une opportunité Exactement. et une question, question à la fois, merci Stéphanie. A... D'autres euh, euh, réflexions autour de cette que question you would like to ou des questions que vous voudriez poser aux intervenants ou aux acteurs ici présents? J'ai l'œil sur le jamboard, toujours, pour voir quel message nous avons. Alors, il y a peut-être un message dans le chat. Uh, il y a deux questions dans le chat. OK. On va essayer de les afficher ici aussi mettre ah, en Évidemment, je voudrais mieux écrire en espagnol. Et tu si se les traduis pour que, que les message et, et vous pourrez euh, peut-être vous assurer la traduction. Oui, ce n'est pas un problème, ça. Ah, oui, si, si. Mejor. <rire> Je note pour répondre. Voilà, là, ça va mieux. Super. Any other challenges or défis ou problèmes rencontrés. Hier, on a beaucoup parlé de manque de compréhension, de mésentente entre secteurs. Quelles sont ces mésententes qu'il peut y avoir du secteur alimentaire vis-à-vis -vis de la protection de l'enfance et inversement? Est-ce que quelqu'un pourrait euh, y répondre sur le Jamboard parce que le mien s'est refermé? Je sais que Leila a évoqué le sujet au début de sa présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées que nous devrions avoir sur comment surmonter et les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des autres, les préjugés vis-à-vis -vis de nous-mêmes, que d'autres peuvent avoir, comment dépasser tout ça. C'est le genre de questions qui m'intéressent. About... Alors, j'ai mis un message. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous euh, vouliez, cette question donc de manque donc de, d'entente, de, de compréhension, de mésentente. Est-ce que vous voyez des opportunités au niveau global, régional ou dans n'importe quelle organisation? Parce que je sais qu'ici, certains travaillent dans des organisations euh, qui sont très grandes et qui recouvrent de nombreux secteurs. points, et un des points qui peut être un sujet de réflexion, sur ce qu'a dit Patricia, sur ces, sur ces organismes euh, qui travaillent autour de la foi, les euh, organisations religieuses, d'autres acteurs, qu'il s'agisse d'ONG ou pas, euh, ces gens ne perçoivent pas ces divisions comme nous. Parfois, on les perçoit dans la structure humanitaire qui est la nôtre. Pour les acteurs locaux, ça fait partie peut-être de, de, de naturel, ça fait partie de leur agenda. Et donc, il faut penser se mettre à la place des bénéficiaires sur le terrain, là où ils se trouvent. Je ne sais pas si cela fait écho à, aux réflexions d'autres personnes. Encore une fois, est-ce que cette opportunité pourrait être plus réaliste, plus humble aussi? Patricia, est-ce qu'on vous a posé d'autres questions lorsque vous aviez conclu votre projet communautaire? Est-ce qu'il y a une autre étape? Euh, qui vous aurait intéressé, que vous auriez aimé approfondir? Oui. D'ailleurs, on envisage une phase suivante. On a pu grandir et incorporer également une partie restauration communautaire après cette expérience familiale, euh, nous avons acquis des capacités suffisantes pour pouvoir organiser, encore une fois, des potagers communautaires et nous pensons qu'à partir de là, on peut euh, organiser euh, des euh, sites pour offrir des, euh, de la nourriture, des plats à aux bénéficiaires. Tout cela fait partie de la sécurité alimentaire et donc on incorpore cette vision de l'enfance dès le début et la systématisation de cette expérience. On peut considérer que c'est une, une opportunité pour aller de l'avant, vous pouvez répondre en espagnol, évidemment. Alors, oui, il est possible de monter en puissance, d'accroître l'échelle du projet tout le long de la chaîne alimentaire, du semis à la fourchette, si vous voulez. Et ça, ça touche également d'autres secteurs comme le secteur de l'éducation. Donc, ce qui est vraiment très intéressant dans votre projet, c'est qu'il y avait un lien entre la protection des enfants et la sécurité alimentaire. Est-ce qu'il y avait aussi un lien avec la santé mentale, l'éducation, euh, la santé physique également, peut-être Non, dans le premier projet, nous avons travaillé sur les capacités techniques. Il s'agissait d'une observation de la façon dont les euh, parents traitaient leurs enfants. Si vous voulez, c'était une sorte d'alerte et une observation. L'objectif, ça a été de baisser le niveau de capacité euh, à un niveau qui pouvait être compris par l'enfant dans les potagers pour qu'il puisse euh, agir dans les potagers et planter des choses. Je pense que euh, les autres groupes étaient euh, plus euh, petits, et en tout cas, il faut qu'on revienne en plénière. Donc, il nous reste quelques minutes pour en entendre davantage sur vos observations, vos réflexions, etc. Et ensuite, on pourra, euh, vous pourrez poser des questions, des réponses pour obtenir des réponses à vos intervenants. Est-ce qu'un groupe souhaite parler d'une observation, d'une réflexion, d'une opportunité que vous avez identifiée? Um, uh, Peut-être que would... je peux commencer. Ah, désolé, Boris, je n'avais pas vu votre main levée. Non, pas de problème, nous allons parler de la même chose de toute façon. Oui, nous faisions partie du même groupe. Il n'y avait pas de participants, pas beaucoup de participants dans notre groupe. Nous avons réfléchi aux opportunités de financement et. Euh, pris en compte les financements qui sont euh, disponibles, comment euh, avoir des études de cas qui sont euh, vraiment percutantes et comment on peut également apprendre euh, des interventions des autres au niveau euh, international en matière de protection des enfants et euh, d'éducation. Il y a des situations dans lesquelles l'intégration a été mieux comprise et euh, également soutenue par les bailleurs de fonds. Effectivement, les liens sont quelque chose d'évident pour nous, si vous voulez, mais ce n'est pas forcément le cas des bailleurs de fonds. Donc, on a pu commencer de nouvelles actions. Et il y a des euh, bailleurs de fonds clés en matière de protection des enfants. Ce sont des agences clés qui sont également des bailleurs de fonds et qui euh, mènent la danse en matière d'action, de, de protection euh, des enfants. Et euh, nous pensons que euh, ces agences peuvent également influencer d'autres bailleurs de fonds. Merci beaucoup. Je sais que dans notre groupe, il y a eu des discussions sur le fait d'avoir... des opportunités pratiques? Comment avoir des conversations pratiques avec les bailleurs de fonds? Si vous pensez qu'il y a euh, vraiment une possibilité de conduire un bailleur de fonds euh, vers une action que vous souhaitez financer, est-ce que euh, c'est quelque chose qui n'a pas de coût, c'est-à-dire euh, vous, vous, vous obtenez la permission de faire ce que vous souhaitez ou euh, s'il y a des conditions? Hier, un bailleur de fonds nous a dit, euh, nous ne sommes pas euh, prêts à financer cela parce que cela peut avoir un impact sur la, euh, les activités en matière de sécurité alimentaire. Boris, Leila, Marcelo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces préoccupations des euh, bailleurs de fonds? Nous ne sommes pas forcément équipés justement à avoir ces conversations avec les bailleurs de fonds. Oui, ce sont des réflexions vraiment très intéressantes. Moi, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Si on revient à euh, notre étude, nous euh, devons prendre, compte, euh, prendre en compte le changement et ça commence à changer. Donc, il faut améliorer nos systèmes de communication, de plaidoyer. Et cela euh, nous donne les opportunités de pouvoir convaincre des bailleurs de fonds, et ensuite, une fois qu'ils sont convaincus, ils peuvent nous aider à mettre en place des changements en matière de stratégie. L'éducation n'a pas été considérée comme une activité qui pouvait sauver des vies jusqu'à jusqu il y a peu. Et donc, il y a eu beaucoup de campagnes de plaidoyer à cet égard, mais ça a pris beaucoup de temps. Et je dois dire que euh, plusieurs fois, euh, on m'a dit de quitter la pièce quand je disais que l'éducation faisait partie des droits humanitaires essentiels. Donc, ça prend vraiment du temps. Super. Est-ce qu'on peut euh, passer à quelque chose d'autre ou vous souhaitez avoir, euh, faire un commentaire supplémentaire? Quand vous mentionnez le fait que nous ne sommes pas équipés pour réaliser de telles communications. Est-ce que vous parlez de nos capacités également? Partager des expériences, de nouveaux programmes. Parfois, on nous dit que euh, les moyens de subsistance, c'est un secteur différent et que peut-être on ne pourra pas fournir ces activités. Quand je présente le travail de l'organisation, la subsistance c'est euh, un critère clé, une composante clé, et euh, vraiment euh, il y a des preuves de notre travail efficace. Ça, ce n'est ce n'est pas à justifier. Mais euh, la collaboration, les partenariats sont stratégiques pour pouvoir rassembler les différentes capacités ensemble. Et euh, nous devons travailler avec différentes organisations de secteurs différents ensemble pour pouvoir identifier des synergies possibles. Et je pense que ces consortiums devraient être euh, promus. Super, merci Marcello. Leila, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je ne voulais pas rajouter quelque chose. Je voulais parler juste de la collaboration et de l'enthousiasme qui euh, est vraiment important. Boris est un excellent exemple donc, euh, il nous permet de garder espoir, mais nous a rappelé qu'il faut du temps pour euh, faire travailler les différents acteurs ensemble, et cette approche est vraiment essentielle. Il faut qu'on puisse montrer que nous formons un front commun pour être plus efficace. Très bien. Sandra, je vais euh, vous redonner la, la parole parce que euh, vous avez rassemblé les différentes questions. Il y a eu plusieurs questions par rapport aux bailleurs de fonds, travailler avec ces bailleurs de fonds, comment les engager, les impliquer davantage plutôt? Il y avait une question pour Patricia. Dans votre projet, le projet des jardins, des potagers, vous avez parlé de l'amélioration des relations entre les enfants et leurs familles. Est-ce que vous avez pu mesurer cela Est-ce que euh, le projet euh, donnait des indications euh, aux familles ou en tout cas aux personnes en charge des enfants pour euh, justement améliorer cette relation avec les enfants Merci, Sandra. Euh, Merci beaucoup, Sandra. Si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'on a pu mesurer euh, les l'augmentation des les meilleures en tout cas relations entre les familles et euh, leurs enfants. C'est quelque chose qui a été évalué par un travailleur social et un psychologue. Nous avons étudié la systématisation des l'amélioration des relations. L'idée, ça a été de comprendre comment ces projets. Pour cada uno de los niños, était vécu par les différents enfants et les adolescents qui ont participé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des instruments. Il y a eu euh, différents outils. Parfois, c'était euh, fait par des dessins, des discussions. Et ensuite, les travailleurs sociaux et les psychologues ont euh, fait des analyses de ces productions et très souvent, il y a une identification de euh, l'amélioration des euh, relations. Par exemple, je m'entends beaucoup mieux avec ma grand-mère. Et c'est vraiment ce type de choses qui ont permis de montrer qu'il y avait eu une amélioration des relations familiales. Ça a été quelque chose d'assez systématique et euh, c'est euh, similaire à d'autres expériences euh, similaires que nous avons menées. Il y a des preuves qu'en euh, comparant les, les conditions de vie euh, avec le potager et avant, il y avait une amélioration. Et c'est quelque chose qui est également intéressant. Parce qu'on a pu voir l'impact de ce projet. Par exemple, l'outil Combo, euh, qui a été très intéressant pour euh, voir comment justement les enfants euh, identifiaient la situation, et ça a été fait avec une rigueur professionnelle grâce au travail de ce psychologue. Et euh, le travail justement de ce psychologue a pu permettre euh, de de voir qu'il y avait vraiment cette systématisation. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Euh, ma question, c'était en fait de savoir si c'était quelque chose qui s'est passé de façon naturelle ou si ça avait été un peu planifié, s'il y avait des orientations, des conseils. Je vous demande de répondre rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Oui. En fait, il y a eu une chose très intéressante en matière de systématisation, on a analysé cette systématisation c'est pour ça qu'on a placé cet élément au début de la présentation. Les familles avaient reçu une formation en matière d'éducation euh, positive. Le projet initial n'était pas euh, orienté vers cet aspect de la protection. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts durables des projets antérieurs. Donc, ce dont on vient de parler, cette relation qui s'est améliorée, c'est euh, vraiment issu d'un travail de passion. Donc, si vous voulez, ça s'est produit de façon naturelle. Cette attention qui a été portée aux enfants, ça a permis de les impliquer encore davantage dans le procès, dans le processus pardon. On a vu que tout cet entraînement, ces formations à la protection des enfants a permis de renforcer les aspects positifs des conditions dans lesquelles ils grandissent. Et ça a permis de pouvoir mettre en place un travail auprès des enfants qui était plus efficace. Donc, on est, euh, parti, si vous voulez, on est parti d'une composante naturelle qui est issue d'une formation antérieure à ce projet. Et donc, les choses euh, se sont mises dans la bonne direction, si vous voulez, pour euh, les enfants. Est-ce que vous avez des doutes supplémentaires? Est-ce que j'ai été claire? Non, c'est très bien, merci. Merci beaucoup, et je crois qu'on arrive à la fin de cette réunion, on n'a plus de temps pour prendre les questions, mais euh, n'hésitez pas à euh, poser vos questions dans le chat si vous en avez encore. Si vous cherchez des ressources supplémentaires, il y a une page sur le site de l'Alliance euh, ça s'appelle euh, « Working Across Sectors Hub ». Et euh, sur cette page, vous allez pouvoir trouver des ressources, euh, de, des ressources au niveau international et euh, aussi également des ressources qui combinent les différents secteurs. Il y a également un résumé d'une ou deux pages, des infographies euh, qui montrent les différentes recherches sur ce type d'approche. Il y a également une boîte à outils pour euh, sensibiliser et soutenir. Il y a également des vidéos, d'autres supports. Et euh, vous voyez sur l'image de gauche qu'il y a euh, un bouton pour chaque secteur. Par exemple, la sécurité alimentaire et euh, la protection des enfants ou la nutrition, euh, maintenant, je souhaite remercier Boris, Marcello, Patricia, Leila pour vos présentations incroyables et euh, pour euh, avoir été avec nous aujourd'hui. Merci vraiment à tous.